Pose tes deux mains sur ton cœur et jure-nous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour découvrir le meilleur comme le pire de la nature humaine, pour défendre ce qui compte. Tu ne simplifies ni ne romances ton témoignage que pour faciliter la compréhension de tous. Dis, je le jure.